Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Cette vidéo pour vous proposer, pour vous présenter des nouveaux services que je vais vous offrir, peut-être à vous qui m'écoutez, sachant que donc la recherche d'appartements pour vous investisseurs à Lyon et les villes périphériques va continuer dans mon activité, mais je vais également ouvrir donc mes services à de nouvelles, à de nouvelles personnes. Première catégorie de personnes à qui je vais offrir un nouveau service, c'est à vous qui m'écoutez peut-être, qui êtes concerné par votre résidence principale. Parce en fait, cette expertise que j'ai cumulée à Lyon dans l'immobilier est tout à fait transposable. Je me rends compte pour ce sujet qui n'est pas l'investissement locatif à proprement parler, mais qui est tout à fait applicable à la résidence principale. Et je me suis encore rendu compte il y a peu de temps lors d'un coaching d'une personne qui était locataire de sa de sa maison, qui avait l'opportunité qui réfléchissait à acheter sa résidence principale. Donc, euh, bien voilà que c'est assez. On, on peut se poser les bonnes questions, on peut voir la ville où on est, on peut on peut réfléchir tranquillement et posément pour prendre la bonne décision en toute sérénité, en toute sécurité. C'est un vrai projet de vie et il y a plein de, de, de choses qu'on ne maîtrise pas quand on ne connaît pas l'immobilier et c'est pas vraiment enseigné ni à l'école ni ailleurs ce qui est une aberration mais c'est ainsi donc euh, mon coaching en présentiel avec quelques questions et euh, les paramètres qu'on prend en compte puisque chaque cas est unique va pouvoir vous aider à prendre euh, après ce coaching ou dans les jours qui suivent la bonne décision et à faire en sorte que le processus se passe euh, voilà de manière de la manière la plus sereine et de façon accompagnée premier nouveau service résidence principale si vous êtes locataire si vous avez des peurs elles sont légitimes si vous avez des fausses croyances, comme typiquement le fait que vous ne gagnez pas assez de, de, en, en salaire pour pouvoir prétendre à l'acquisition, très souvent ce sont des choses erronées. Et donc vous passez à côté pendant de nombreuses années, voire une vie entière, d'opportunités. Donc l'idée c'est vraiment ça, de ça, de, de faire naître un projet immobilier à l'issue d'un rendez-vous de coaching. Deuxième nouveau service que je vais proposer, c'était d'ailleurs toujours à cette occasion, je me suis rendu compte que... En m'excentrant raisonnablement à une heure de route de Lyon, eh bien, il y avait des prix d'achat, puisque je me suis intéressé au marché local, des prix d'achat dont le mètre carré était divisé par deux par rapport au marché de la grande ville où je me trouve, en l'occurrence Lyon. Mais ce qu'on se dit là est vrai dans, toutes les, dans, dans la France entière, les grandes agglomérations ont un prix au mètre carré élevé parce que c'est très demandé tout simplement, c'est la bête loi de l'offre et de la demande. Or, les villes qui sont dans un rayon d'une heure de route, maximum de route ou de transport en commun, ont des prix divisés par deux. Or, le potentiel locatif, lui, n'est pas divisé par deux. Il est un peu moindre, mais pas dans les mêmes proportions. Ce qui fait, vous l'avez compris, que si vous achetez un appartement, voire une maison, un petit immeuble dans ce rayon, vous allez avoir un prix au mètre carré qui est moindre et une rentabilité qui est meilleure, puisque les loyers ne seront pas divisés par deux. Donc nouveau service également que je vous proposais, qu'on me demande depuis un certain temps. J'avais le parti pris de ne rester que sur la ville de Lyon pour avoir cette expertise et la capitaliser. Je vais maintenant ouvrir à ce nouveau service pour des appartements, maisons, immeubles dans un rayon euh, d'une heure de route autour de Lyon où j'ai commencé d'ailleurs à, à prospecter, à, à chasser des biens et à me rendre compte qu'effectivement il y avait vraiment du potentiel également euh, dans ces zones. Donc pour ces deux nouveaux services, résidence principale, passer de locataire à propriétaire, en tout cas une réflexion qui tourne autour de la résidence principale, ça peut être la rénovation, les travaux également. Deuxième service, euh, un investissement immobilier locatif non plus dans la grande ville intramuros mais euh, aux alentours. Eh bien, je vais vous indiquer dans la description de cette euh, vidéo, parfois il faut faire une petite flèche avec un menu déroulant, les deux liens, le premier pour une offre de coaching et le deuxième pour un formulaire avec vos critères à me communiquer euh, au niveau de votre budget, de vos attentes, de votre projet idéal et après on échange pour affiner ce projet qui est souvent... Euh, idéal, j'allais dire illusoire, idéal, et le faire coller à la réalité du terrain. Puisque euh, voilà, il y, les, il y a les contraintes aussi de la vraie vie qui font qu'il faut savoir trouver un terrain d'entente entre ce qu'on souhaite idéalement et le terrain. Et donc c'est en ça qu'on va pouvoir échanger. Et l'idée, là encore, c'est de concrétiser, de passer chez le notaire, de devenir propriétaire d'un bien immobilier locatif le plus rentable possible, voilà, avec vos critères et de budget notamment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite donc à euh, bah, cliquer et peut-être à, à me retrouver dans un des ces deux liens, ou les deux liens d'ailleurs, pourquoi pas. Et je vous invite enfin à vous abonner à la chaîne YouTube, puisqu'il y aura justement les témoignages des clients que j'accompagne, et puis eh bien, les visites d'appartements ou d'immeubles, de, de, de biens immobiliers que je vais pouvoir visiter dans ces nouvelles contrées, ces nouvelles zones géographiques autour de ma ville. A très bientôt donc dans les prochaines vidéos. Au revoir.